Je m'appelle Pierre-Luc Leblanc, nous exploitons des poules de reproduction, des poulets, des dindons à chair. On a aussi des, des fermes de grande culture et puis euh, je travaille dans le domaine depuis, que, depuis 14 ans. Ça fait déjà un an que j'utilise le système Maximus. Euh, nous l'avons introduit dans une ferme de poules conduites de reproduction pour commencer. Et puis euh, c'est un système avec beaucoup d'avantages. Ce système là Maximus permet de bien gérer euh, l'ambiance de nos bâtiments, euh, bien contrôler la température, euh, les ventilateurs, les entrées d'air, euh, l'humidité, euh, permettent de créer plein d'avantages. Ce qui est le fun avec le système Maximus, c'est qu'il permet de gérer aussi la quantité de moulé qu'on peut avoir dans les silos, euh, la quantité, le poids des oiseaux avec des balances intérieures pour peser les oiseaux. Euh, c'est un système qui se démarque de la compétition. Du moment qu'on a une connexion Internet, c'est possible d'échanger les paramètres, de se connecter très rapidement. À la base, c'est qu'on veut avoir des conditions optimales pour l'oiseau. Pour avoir les conditions optimales de l'oiseau, ça nous prend un bon système de contrôle comme le système Maximus. Ça veut dire que si j'ai des conditions que je remarque et sur une ferme qui peut être plus loin de chez moi, plus loin du bureau, que je ne suis pas directement sur les lieux, bien, il est possible pour moi directement d'aller voir, oh, « je regarde le poids d'oiseau, euh, je pense qu'il est hors norme, il y a quelque chose qui se passe, J'aime pas les températures, que je vois les minimums, les maximums. » Sans nommer le nom des autres systèmes comparatifs à Maximus, le Maximus a une longueur d'avance selon moi par sa nouveauté par sa facilité de programmation, sa facilité d'accès à distance, sa rapidité. Alors c'est un système qui est nouveau, mais qui s'adapte bien euh, aux besoins des producteurs agricoles. Le système permet de recevoir euh, des alarmes directement, soit par messagerie texte, par courriel. Vu qu'on reçoit un petit courriel, fois les employés, ça les oblige. ou Nous autres aussi, ça nous oblige pour ne pas se faire déranger, bien être encore plus précis dans nos, dans nos consignes qu'on va donner. Alors, par le fait même, quand tu sais que tu vas être... être soit être dérangé ou peu importe, parce que Maximus suit tes paramètres très précisément, mais ça nous oblige à atteindre la perfection.